mais il n'arrivera pas à faire justice car Yuvi a déjà une longueur d'avance sur lui suite à une friandise empoisonnée que Kouni aurait mangée. Kouni dit à Yuvi « Aujourd'hui j'avais être démasqué devant tout le monde Yuvrai ». Et Yuvrai répond « Et qui va-t-il démasquer et ensuite il a frappé Yuvrai dans le visage. Et dit « Comment as-tu osé poser la main sur ma femme ?» Youvraille demande à Twinkle de venir avec Louis et si elle refuse d'être mariée Louis Cougne va mourir bientôt et Youvraille appelait ses gars et dit. Écoute-moi je te parle de Cougne je t'ordonne de le tuer. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes, partager, commenter et liker chaque vidéo de la chaîne. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo.